Salut Une nouvelle petite vidéo concept. Il s'agit d'une analyse et discussion sans préparation autour d'un sujet qui sera mieux élaboré après la sortie de la mise à jour. Donc voyez ça comme une sorte de discussion autour d'une table au mode poser sans travail derrière et si erreur il y a, j'essaierai de le corriger en montage ou dans la vidéo plus élaborée. Mais si vous voyez qu'il y a une faute, n'hésitez pas à la dire. Cette vidéo a été faite à chaud et retransmet nos idées sur le coup afin de les comparer plus tard avec une meilleure recherche. Bref, on avait fait ça avec les cartes de Jupiter avant leur refonte. Vous inquiétez pas, la vidéo plus élaborée va sortir. Et on va faire la même chose pour le système et le On se base sur un article des développeurs du 12 août trouvable dans la description, et puisqu'il s'agit d'un article et pas d'une partie de jeu montrable, voici donc un gameplay de moi random qui joue à Warframe en solo. Et bien évidemment, je ponctuerai la vidéo avec les moments de l'article auxquels on fait référence. Voilà, préambule fait, changement de décor et de budget. Transition claque-doigts. Bon salut à tous, on, on voit la vidéo euh... rapide. Parce que quand ouais. les vidéos seront pas rapides, on sort pas dans les temps. Sur euh, les mises sur la mise à jour qui va arriver ah, dans 5 jours, enfin dans, dans 4 dire, jours on peut, maintenant. On va dire que c'est la sort dans les temps parce que le poste a été fait le 12 août, on est le 21. Alors, euh, <rire> allô. On a déjà un aperçu de ce qu'il va faire les développeurs sur les changements apportés pour le 25 août. Oui, et du coup, on a un petit tableau qui récapitule quel sort va être utilisé pour euh, la fusion. Donc, déjà ce qu'on pensait à l'époque, enfin ce qu'on pensait avant, avant qu'on ne voit ça, c'est qu'on pensait qu'on pouvait prendre n'importe quel sort et les mettre dans les Warframe sans qu'il y ait euh, une question d'équilibre. Maintenant, on voit que Warframe n'est pas si con que ça et qu'il se limite à un sort par, euh, par Warframe. Non, moi je suis toujours pensé que c'était un sort. Mais euh, oui, mais ça très fort. Pour le moment, c'est en cours de développement. Il pense déjà nerf et quelques sorts, notamment euh, les sorts les plus euh, emblématiques dans c'est faux. Trois sorts, je comprends pas ce qu'il faut. Je comprends ce qu'il faut là. Le dispensaire, je comprends pas ce qu'il faut là. La larve et le boucon, je comprends. C'est quoi le dispensaire qui... qui se nerf? Tu euh, fais fait apparaître une, une couille qui euh, qui, per... qui te ah, donne. c'est sort, qui se Des filles. Des filles, ou ouais, le 3, Qui se fait nerf non, il devient ingénérable. Non mais qui s'énerve durant le passage dans, dans, quand tu veux l'appliquer sur notre Farfram sinon le, le sort reste... je vois pas de nécessité de nerf dessus. Ça donnerait trop d'armure à des frames comme Minaro ou Valkyrie. Parce que si tu compares, si tu additionnes le 3 de Wukong et qui va booster l'armure à 1500 plus le 2 de Valkyrie qui fait de l'armure, si tu le mets sur Valkyrie admettons, tu vas gagner énormément d'armure, tu vas passer à... Je sais plus, je sais plus comment tu montes sur Valkyrie, mais tu vas monter facilement dans les 3 4000 d'armure. Enfin, je comprends, je comprends les herbes, mais... Oh, par contre, tu vas ai ai pas aimé parce que pour pouvoir faire les, utiliser ce nouveau système, il va falloir être master... 8, et ça c'est bon, mais en fait il va falloir qu'on qu aille dans le nouveau, euh, nouvel open world pour euh, avoir le segment et l'utiliser Nice Faut voir que, quel point on est à jour sur le jeu, c'est un beau au courant qu'il a open world qui sort très content en tout cas d'aller miner, encore une fois bon, pour fini. avoir cet objet, il va falloir euh, augmenter le syndicat Bon classique, ça ça se ferme rapidement en vrai, ça va être chiant mais c'est rapide Tu pêches quoi, des poissons, euh, des poissons zombies Je sais pas gars on va pêcher, on va revendre, voilà. Bref. Sur Zephyr, on prend quel sort On prend le, le pire sort Zephyr, ok. On prend le sort qui a été ajouté au reward qui a été un nerf pour Zephyr. Bon. Super. Super sympa. À quoi, la vidéo sur pourquoi Zephyr a été détruite <rire> bon, En vrai, ce buff qu'ils ont mis sur son deux, euh, dernier hotfix, il ouais, euh, y a des choses à dire dessus. Mais bon. Ce qui est cool, c'est que quand on va pouvoir mettre un sort sur une warframe. On va pouvoir aussi profiter de son mode syndicat s'il y en a un. Euh, tu l'avais énoncé tout à l'heure, Ivara. <rire> Ivara ah ben Ivara et Volt, tu prends les Tyroliennes d'Ivara, tu prends le, le bouclier de Volt, t'as as les dames dégâts critiques augmentées x2 avec le bouclier de Volt, et x3 aussi avec Ivara. Donc ça te fait un dégâts critique multiplié par 6, c'est bien. Ça c'est pour du solo, le truc c'est que j'expliquais aussi. Avec le mode syndicat d'Ivara, on joue beaucoup de puissance. Et quand on veut jouer beaucoup de puissance sur vol, généralement on veut mettre son mode syndicat sur le 1, sur choc, pour augmenter les dégâts Donc là, comme vous perdez votre 1, vous pouvez plus faire ça. Donc dès que vous jouez à 2, c'est simple... Enfin, perdez, non, tu peux... En fait, tu auras des configurations, tu vois, à l'époque, à la bêta. Oui, tu auras des configurations, mais tu ne pourras pas avoir les deux sorts en même temps. Du coup, dès que vous jouez à 2, ça vous beaucoup plus de possibilités. Il y a quelqu'un qui prend Ivara, plus par exemple Rhino. Vous avez accès au rugissement qui est pas nerveux, parce que le rugissement de Rhino se fait que s'il est mis sur Donc vous prenez Rhino.. Ivara, vous avez le rugissement, le boost de dégâts votre Volt à vous, bah, il a il a son shield, son 1. Et faut il faut qu'il juste change. En fait, il faut que Volt il change aucun sort. Le seul sort de Volt qu'il faudrait changer, c'est le 4 pour la camp, je parle. La camp, ouais. Parce que le 2, euh, vous voulez euh, la reload speed bonus, le 1, vous voulez bonus de dégâts, et le 3, euh, bah, c'est le shield de Bolt, c'est primordial pour la camp. Et je crois pas qu'il y a un seul ulti qu'on peut apprendre d'une frame. Enfin, il y a l'ancien ultime d'Escalibur, mais ça, ça compte pas. Oh enfin, non, regarde Trinity, la pauvre. Oh la pauvre, on lui donne le, le, le puits de vie du son 1. Il après, euh, après, après, il a été changé hein, durant la dernière outfix, il, il est intéressant maintenant. Hein. Il fait quoi euh, En fait il rend le mob immune, et en fait ça booste plus sa vie. Tous les dégâts qu'il qu prend pendant que pendant qu'il est sous le 1, sous le puits de vie, une fois qu'il est plus sous le puits de vie, il, il prend les dégâts. Ce qui fait que si tu mets des dégâts qu'il tue, dès que t'enlèves le puits, il meurt. Du coup en fait il y a une synergie auquel euh, en camp, tu veux prendre un mob, tu lui mets plus de vie, tu joues en électrique, tu vas stack euh, les électriques sur lui, du coup ça fait faire beaucoup de dégâts. Au, euh, tous les ennemis vont mourir, une fois que tous les ennemis sont morts, t'enlèves... Euh, t'enlèves euh, le Bob. parce qu'en fait comme il est immortel tu peux stacker jusqu'à des milliers des milliers de stacks électriques dessus si tu tire dessus ce qui fait que t admettons, t'as je sais pas juste 300 euh, proc électriques ils vont taper euh, à peu près 70 000 particules ensuite t'enlèves et mmh. après ah, ça marche très mal sur les grands maps mais bon ça oui je conçois il y a Xaku mais ça y a, main, il y a la il pas encore sorti donc on sait pas sinon oui c'est juste des, des buffs ou des des buffs, ou des ou du de sara c'est alors, qu'est-ce que ça amène Ce que je pense aussi de mise à jour, c'est que c'est intéressant, mais uniquement s'ils si ajoutent un peu de twist le fait qu'ils vont ajouter de nouveaux types d'ennemis. Et qu'ils vont augmenter la difficulté des ennemis par rapport à ce qu'on apporte du côté, des, côté, euh, côté opérateur. Enfin, côté des, des, des joueurs. Parce que... Je sens que tu peux aller donner à tous les ennemis. Ah C'est-à-dire que tu, si tu enlèves euh, Radial Blind, euh, les ennemis pourront le faire. Ce serait cool en vrai ça. Ce serait pas mal. Du coup, tu Et seras bien, obligé euh, de. Tu perds 4, 4 sorts Euh. Ouais. Tous les ennemis. Hein. Après, comment utiliserait, ça, je sais pas. <rire> ça, mais, ça, ça en, mais, être en mais en tout cas, oui, c'est ça qui manque au jeu actuellement. C'est que depuis qu'ils ont. Moi, je dis que le jeu a commencé à être déséquilibré à partir du moment où ils ont nerf la portée de... du bombardier. Du bombardier. d'une Non, du bombardier. Avant. Enfin, bon, c'était très longtemps, là on a commencé à se dire mmm, un problème. Après c'était venu avec le sniper greener, tu t'es dit mmm, hey, hey, boy. Ensuite, ensuite c'est venu avec le zéro corrompu, enfin avec le l'unifer, et ensuite c'est venu avec le Nepalm. Oh. Et là tu t'es dit bon c'est quoi les mobs les plus forts du coup Et on s'est dit bah personne. Il faut qu'ils remettent, il faut qu'il il il qu rééquilibrent la difficulté des ennemis. Le pire, ce que je trouve, c'est que la plupart des gens étaient d'accord sur le nerf du bombardier parce et du napalm, parce qu'ils trouvaient ça ridicule que parfois ils tuent à travers les murs, tout ça. Enfin, oui et non, en fait. En fait, quand vous campez, vous avez toujours une ability, euh, un sort qui vous protège. Et quand vous campez pas, en fait, vous êtes une roulade, vous passez derrière l'obus et en fait, ça vous touche pas. Surtout qu'à maintenant, bon, à l'époque c'était pas le cas, mais maintenant on a des modes comme roulade parade. Puis à l'époque, il y avait déjà l'opérateur. Donc, euh, ouais. Ah oui, attends regarde. Euh, tu vois le, le sort emblématique de Grindel qui permet de bouffer des trucs. Si tu l'enlèves pour le repasser par un autre sort, tu pourras plus utiliser cet autre sort. Il précise, pas ça, ou alors ils en C'est ce que je viens de lire. Tu vois ça, je, le, je viens de le préciser. Pourquoi Parce que c'était exactement la même logique avec le Real Jack, avec euh, le système de, de, de personnalisation des, des modes avec les différentes maisons. Et j'ai juste peur qu'à l'avenir, tu vas avoir des gens qui vont se dire ouais mais c'est trop dur. Euh, pourquoi mon Grindel n'arrive plus à faire des dégâts avec les autres sorts du coup, je pense qu'il faut mettre une sécurité sur certaines Warframes, notamment Grenade par exemple. Donc, globalement, des, ce sont juste des, des à CC ou à des buffs que des Warframes. Ça va être ajouté sur des, warframes, ça va créer de nouvelles compositions d'équipes axées sur un camping encore plus insane, ou alors des, une facilité d'aller en Linked Non mais, je suis prendre un exemple comme ça pour regarder. Prenez le vol tout à l'heure, mais euh, prenez des grosses. Dans la, dans la même compo, vous avez de, votre Volativara, mettons. Vous prenez votre Negros avec le 1 de Loki. Bon, parce que Negros en camp, il y a toujours des, des, des emplacements de mode gratuits. Mais souvent, on le remplit avec des modes où on s'en fiche. Souvent, euh, des, pour améliorer ses armes, tel les modes mode Mais on rappelle que le mode de, de Loki, quand vous mourrez et que le leurre le, est le actif, euh, ça vous téléporte pendant votre leurre et ça vous sauve. Donc allez techniquement, ça ouvre ça plein de synergies. Euh, ouais. sans, sans même parler de, de que oui, il y a l'opérateur qui permet déjà de faire tout ça, mais ça va permettre de faire plus rapidement. Vous voulez une capsule, vous allez en opérateur, vous mettez votre leurre au début avant d'y aller, vous passez en opérateur, vous actuez la capsule, vous repassez sur votre frame, vous laissez mourir et voilà. Sans compter les arcanes. Mais ça, c'est notre oui. histoire. Et tu as les arcanes, là, du coup, tu même plus besoin des arcanes. En conclusion, bon, la vidéo va être rapide. Euh, la mise au jour est bien pour le système de, de, de, de sort, mais les ennemis vont pas suivre, du coup ils vont s'en reculer, pour le dire simplement, et du coup c'est être une mauvaise mise à jour. Quelque chose à rajouter que... Je veux sortir d'un truc. Non. Je veux voir c'est quel sort de Gara. Parce que si c'est son sort de stack, qui sort sur Gara Très très drôle quand même. Euh, je fais... Oh non c'est le pire sort, c'est bon, le pire sort de Gara. Ne prenez pas le sort de Gara. <rire> pire... C'est bon. bon. C'est parfait. Bref une petite C'était une petite vidéo de mise en bouche pour préparer la prochaine qui demande plus de rage Du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures exceptionnelles. Alors, bientôt, c'est pas le mot, mais. Alors, on se retrouve. On se retrouve. On se retrouve, c'est déjà mal. Sur ce, à plus en plus.